Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un test capital que j'utilise dans mes bilans ostéoposturaux que tous les posturologues utilisent, donc complémentairement à toute la panoplie de tests qui parlent des pieds, des genoux, des hanches, l'axe de gravité, les tests d'équilibre, etc. Mais ce, ce test-là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire vous-même. Alors, j'en parle pratiquement dans toutes mes formations, formation sur le stress, formation sur l'arthrose, mais je vous donne le principe. Et c'est là que vous allez pouvoir euh, dé diagnostiquer si vous avez ce fameux problème de convergence. Alors, juste euh, un mot sur les conséquences possibles de ce problème de convergence. Eh bien, maux de tête, vertige, douleur cervicale, douleur brachiales. Douleur, problème, problème euh, de, de mâchoire, problème de, de toute, toute la sœur ORL en fait, parce que tout est relié par les, par le, par les mêmes nerfs, hein, si vous voulez, qui viennent des cervicales. Donc un problème à ce niveau-là peut se répercuter dans toute la sœur et après descendre euh, le long de la colonne latérale jusqu'au pied, parce que si vous avez un problème en haut, hein, au niveau de la tête, vous voyez. Hop, comme ça, vous voyez le petit dessin Si vous avez un problème en haut, au niveau de, de la tête, vous allez avoir une compensation qui va s'organiser jusqu'au pied. Voilà. Donc, on fait le test. Alors, l'interprétation, je ne vais pas vous la faire, mais simplement, c'est pour vous dire, il y a un problème ou il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, bah, il faut, faut vous en occuper. Donc, je vous conseille, de, dans ces cas-là, de, de voir un praticien ostéopathe, posturologue qui ira plus loin. Mais ça, c'est déjà un pré-diagnostic, c'est un test de dépistage. Vous prenez, alors vous prenez soit un pic olive, enfin moi j'ai un stylo avec une petite boule, voyez cette boule Voilà, vous mettez la petite boule à la hauteur de la racine du nez et vous allez vous en rapprocher, voilà, tout en suivant avec les deux yeux. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de filmer. Donc vous mettez votre téléphone comme je fais moi là en ce moment, oui. vous posez votre téléphone sur euh, voilà vous, la caler, vous le calez, vous filmez et voilà vous partez bras tendus et vous suivez la boule avec vos deux yeux, hein, d'accord Voilà je le fais, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis là, hein. Voilà. J'ai tenu jusque-là, pratiquement à 2 cm. Ça veut dire que je suis capable de converger sans asymétrie. Il n'y a pas de défaut, je rappelle, hein, il n'y a pas de défaut de convergence. Ce que je vois souvent chez mes patients qui ont des troubles, euh, soit cervicaux, soit enfin bref, des problèmes souvent irrésolus, hein, qui traînent depuis des semaines, des mois, voire des années, voire des dizaines d'années, il faut absolument faire ce test, et voilà ce qui se passe. Eh bien, chez ces personnes, voilà, on suit, donc, et à un moment donné, donc vous avez une quoi alors je vous mime, hein, au fur et à mesure qu'on qu approche, et à un moment donné, pff, vous avez un œil qui repart, sur le côté. D'accord Donc, on approche, et, tac, vous avez un l'œil qui lâche. C'est ce qu'on appelle un défaut de convergence. Donc, il y a un début de convergence, et ça lâche. Alors, des fois, il n'y a pas du tout de convergence. C'est-à-dire, on essaye de faire converger, et cet œil-là, par exemple, il reste en fixe. Donc, en fait, la personne ne regarde qu'avec cet œil-là. Vous voyez Voilà. Voilà, c'est tout. C'était... Alors, amusez-vous à le faire, faites-le dans votre entourage, et vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, pourquoi je vous le fais parce que moi je ne fais jamais rien sans qu'il y ait des, des raisons euh, vraiment précises et surtout justifiées, si vous faites ce test à tous vos enfants, écoutez bien, vous allez peut-être éviter l'apparition d'une scoliose chez cet enfant, parce que s'il y a un problème de, de convergence, vous allez risquer d'avoir une, une scoliose qui va s'installer lors d'une poussée de croissance à partir d'une mauvaise position de la tête. Donc ça part du haut et ça va jusqu'à bas. Donc vous voyez voilà, C'est très important de faire le diagnostic chez les enfants. Donc faites ça sous forme de jeu. Hein, donc hein, voilà, tu suis, tu suis, tu suis. Donc faites ça avec un... Vous pouvez utiliser un jouet. Hein, voilà, et vous regardez si les yeux suivent et s'il y en a un qui, qui converge bien, qui, qui diverge d'un seul coup. D'accord Si vous faites ce test chez les enfants, ça permet de dépister un premier signe d'une cause possible de ces fameuses scolioses qu'on dit diopatiques, cest à les scolioses sans cause. Alors bien sûr, il faut bien, je vous ferai plus tard une, une vidéo sur euh, les pieds, hein, « surveiller les pieds » pour éviter les problèmes vertébraux. Donc tout ça fait partie de, bien sûr, toutes mes formations sur l'arthrose, sur le stress. Bref, tout le monde devrait connaître ça et le pratiquer. Ce sont des techniques de prévention Élémentaire qui devraient être faites dès la petite école pour dépister les problèmes chez le jeune enfant parce que c'est à ce moment là qu'on peut vraiment corriger les déformations des pieds et des genoux de la colonne vertébrale voilà c'est tout pour aujourd'hui si ça vous a intéressé bien mettez j'aime merci d'avance et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et surtout appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications si mes formations vous intéressent, eh bien, vous avez les liens en dessous sur mes premières formations. Donc vous cliquez, vous arrivez directement sur le programme. Je vous demande simplement de mettre votre mail, parce que je ne veux pas être envahi par les robots. Hein. Donc en mettant votre mail, ça permet de bloquer les robots. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre attention. Euh, je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt sur une prochaine vidéo YouTube ou sur une formation. Portez-vous bien.